Bonjour, bienvenue à l'émission Conseil de Sages d'Excellence. Je suis le pasteur Isaac, pasteur associé à l'ACER, les ministères. Aujourd'hui, je veux vous encourager parfois à accompagner vos prières d'une offrande. L'apôtre va souvent dire que l'offrande est un amplificateur. Parfois, il vous est arrivé de prier et ne pas voir l'exaucement très rapidement. C'est peut-être parce que vous n'avez pas souvent ajouté à vos prières une offrande. L'offrande va amplifier vos désirs, l'offrande va amplifier vos, vos, vos cris, vos prières. La Bible va le dire dans Philippiens chapitre 4, verset 7, que ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce aux besoins Et la paix de Dieu qui ne soit pas tout intelligent va garder vos cœurs en Christ Jésus. Vous voyez que Dieu va associer, va nous encourager à associer à, à nos prières une offrande, c'est ce qu'on appelle action de grâce. C'est pas seulement dire merci à Dieu, c'est faire une offrande d'action de grâce. Vous savez, votre offrande a un pouvoir dans le cœur de Dieu. L'offrande parle dans le cœur de Dieu. Et la va souvent, appeler ça l'amplificateur. Donc, je vous conseille toujours d'ajouter à vos prières, à vos supplications, à vos intercessions, à vos requêtes, une offrande. Vous allez voir que parfois, l'intercession va aller plus vite. Vous allez avoir un retour relativement rapide c'est ce que Dieu vous allez voir ça dans la parole de Dieu même Daniel dans le chapitre 9 le chapitre 10 il va faire une intercession pour le peuple d'Israël la Bible va nous parler de l'offrande du soir qu'il va faire pendant qu'il était en train de prier il priait pour tout le peuple mais la Bible il va faire une offrande également à, à, qui va accompagner son intercession et c'est comme ça que Dieu va se révéler à lui et Daniel va recevoir beaucoup de révélations dans ce sens donc il est important de toujours associer à ses prières une offrande, l'offrande va toujours amplifier vos désirs, l'offrande va toujours amplifier votre foi, l'offrande va toujours amplifier votre foi, votre, votre voix. Et même, vous pouvez remarquer que même quand vous ne parlez pas et que vous faites une offrande à Dieu, parfois Dieu va quand même répondre. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Salomon allait adorer à Jérusalem. Avec une offrande, la Bible nous dit qu'il va faire une offrande extravagante. Mais il n'a pas demandé quelque chose à Dieu, il voulait simplement honorer Dieu et lever Dieu pour ce qu'il est. Il va faire cette offrande, mais Dieu sera comme obligé de se révéler à Salomon. Ouais, parfois même, vous pouvez voir Dieu se manifester glorieusement dans votre vie, sans prière, mais avec une offrande. Il y a quelque chose, et notre homme de Dieu le dit souvent, on le revient en il y a quelque chose dans l'offrande, dans le cœur de Dieu. Donc, je vous encourage toujours à accompagner euh, à vos prières une offrande. Vous allez voir les miracles venir très très rapidement. Que Dieu vous bénisse à bien.